J'ai plus de 70 ans, une famille, beaucoup d'enfants et de petits-enfants, une femme exceptionnelle. Je suis subitement tombé amoureux d'une jeune fille de 25 ans, brune, aux yeux verts, une fée. Dois-je me déclarer Est-ce que je suis ridicule Je suis complètement perdu. Je ne sais plus ce que je fais. Comment souffrir le moins possible Répondez-moi, s'il vous plaît. Votre message m'a amené au dictionnaire. Je le consulte toujours. J'ai cherché dans le dictionnaire le mot « ridicule » et j'ai trouvé deux synonymes « risible » et « dérisoire ». Deux autres ensuite dans « le petit Robert ». Grotesque et absurde. L'amour n'a rien de risible, bien au contraire, ni de dérisoire. Il me le ciel et les étoiles, ni de grotesque. Il s'agit d'un sentiment sublime, ni d'absurde. L'amour a tellement de sens qu'il nourrit la poésie depuis toujours. Par conséquent, vous n'avez pas à craindre le ridicule. Vous me demandez si vous devez ou non parler de vos sentiments à la jeune fille qui vous a conquis. Je vous réponds par une autre question. Allez-vous laisser passer l'occasion, à plus de 70 ans, de vivre à nouveau l'amour, lequel a besoin des mots pour advenir Ne faites pas cela L'unique solution pour celui qui connaît la passion est de la vivre. Et même si vous la vivez au grand jour, la famille ne devrait pas vous condamner. Car l'amour rend plus jeune. Qui peut condamner celui qui désire être plus jeune Mais si vous pensez que la famille ne va pas supporter la vérité, alors optez pour la clandestinité. Pour souffrir le moins possible, il faut accepter ce qui arrive et trouver un nouvel équilibre. La vie est une histoire d'équilibre permanent, plus ou moins longue en fonction de la chance et du talent de chacun. Seul ne marche pas sur la corde raide celui qui est déjà mort.